avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Mathéa, vous d'accord pour sembler avec Jésus-Christ pendant le monde, sembler avec diable, pendant que pour le a pour les protestant, à fait tout ça que vous voulez, mais Mathéa, un groupe de chrétiens, y a tout coupé dans, dans le monde, et pas seulement ici, y a dans le monde, qui ont cherché, présentement Dieu, des nègres qui sont sous sac, qui ont pris la prière, des nègres qui sont en l'air, ils ont arraché, des nègres en l'air, ils ont fait des nids, ils ont soupiré, ils ont réveillé, ils ont soupiré, puis où est la gloire de Christ à manifester. Quand on est des hommes qui bataille, qui ne pas d'accord, qui ne sont pas d'accord, alléluia, qui va d'accord, qui disent non d'accord, qui dit non pas qui dit non avec d'accord, qui ça sont pas qui sont pas là qui sont pas d'accord, qui ne sont pas liés qui sont pas d'accord, qui sont pas d'accord, n'a dénoncé mal pas d'accord, qui ne pas qui n'a Alléluia! Alléluia! Ephésiens 42, nous devons sembler avec Jésus. Alléluia! Cette ressemblance n'est pas physique, mais spirituelle. Et vous devriez garder, vous devez sembler avec Jésus. Regardez-vous là, dégagez-vous, vous nous semblez avec Jésus. Dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. Dis dégagez-vous! pour nous sembler, avec Jésus, dégage nos côtés, en France, mon au dégagez-nous, pour nous faire Jésus-Christ, notre travail là. et pour nous sembler, avec Jésus, dans l'école et pour nous sembler, avec Jésus, dans le marché et pour nous sembler, avec Jésus, côté nous y dans l'ambition, dans le camionnage, ou dans le cycle c'est pour nous sembler. Alléluia! Troisièmement, le manque de pardon, Alléluia, brise des relations divines. Alléluia. Troisièmement, le manque de pardon brise des relations divines. Selon Matthieu 6, verset 15, il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus pour faute. Matthieu 6, 15. Monsieur, et pas de monde, non. Matin là, comptez lever longtemps. Et pas des monde, cet esprit parle avec le matin, midi, soir. Lui dit un tel, vous devez pardonner. Lui dit un tel, c'est un ennemi qui a fait cela. Puis qui t'ont infecté par le virus. Un tel, c'est pas choisi pardonne. de pardonner. Il n'y a pas de encore, non. Ou qu'on ait des songes, bon Dieu, bon déjà d'une vision, li voyait pas déjà, Les dit si ya, alléluia, pas de pardon pour vous. Martin, Jésus vient renouveler sans quoi, C'est pour dégager, pour gagner pardon, sans quoi la pluie va compter. des nègres compteront, les t'enlevés de déjà, même les fonctionné, et surprise, Quand ils sont tels, branché, et surprise, Quand fait tel, ils branché, ou tu connu comme prédicateur, mais toujours gagné, ils mais Mais pas ont gagné, ils pas gagné, ils parce que depuis Jésus pendant la haine apporté en don, Vengeance là, apporté en don, papa, et mes papas, Lui remet simplifier la chose, mais voilà une demande, les simplifier tout vrai chrétien qui parle au ciel, ou doit apprendre à simplifier les choses. Si je compliqué dossier, si je compliqué parole, si je allongé parole, ou détirée parole, ou fait tout non fil ou détiré l'élastique, maton la donne, Amidou la donne, ou détiré tellement le longue, long, l'absotique ici, les la l'absot ici, les etats unis tellement à les tel paroles Dis bien non Est-ce que wop kademé le fils ça Est-ce que fils ça o des même là où l'église fait Ah, il y a langue oui? Il y a langue. Il y a langue oui? Il y a tu as il y a des gens qui ont l'angle. Même l'angle avec tout Eiffel. Il y a des gens qui ont même long avec tout Eiffel. Parce que là, c'est sous. La marronne est tout plus touillé. La travail. Parce qu'en temps de l'amertume, en temps de l'amertume, les tellement qu'on les quand même. Mais la prière est telle, pour les quand même. La veille, moment de faiblesse passée Pour tout profiter, pour casser maintenant. Pour tout profiter. Pour ton dossier pour vous. Pour tout profiter. Coco bonnet. Mais pendant la terre. Nous qui en faiblesse déjà. A besoin A besoin de pile encore. A besoin de monter souli encore. Les qui les secours, les le les les qui ont pitié pour lui, qui ont qui ont pitié pour lui. qui tel. elle? qui ont qui ont L'enfer, qui amis. l'enfer? pitiés, lui. qui qui ont été pitiés, que qui ont qui qui si L'enfer, mon bien-aimé, l'enfer réel, l'enfer son côté, de pour entrer la donne, ou pas qu'à sortir encore, ou là, pour le temps, vous êtes malheureuse, de vous qu'à prononcer mal sous frère, parce que frère, va aller te faire. mais pour le capable, il dit c'est pour chuter, c'est pour finir, la diversité, ça, aucune chaîne, expédition liée, li est pour nous convertir réellement, bien-aimé, les raides C'est plus fort Qui doit supporter Puis pitié Alléluia Dans le nom de Jésus-Christ Parce que l'on la fleur Depuis Sénèque Qui te prononcé sous fidèle Malheur Qui te prononcé Et puis on mourit Qui te prononcé Puis on finit mal Dans le nom de Jésus Parce que l'on a nous déclarer De telles paroles Et on fait Eh bien, j'ai oublié. J'ai oublié. Et papa, il y a aussi un des peu. Mais c'est pour moi, parce que tu as mis la fleur, pour prends pas de à qui d'elle. Ah, monsieur, pour jamais, papa a la fleur, supportez nous. La faiblesse, nous. Qui compte même, vous prouvez tel sentiment? Ou pas prendre vous côté Jésus? Ou pas apprenne, vous que papa a la fleur. Eh bien, ou prouvez que T'es oublié. quest même, qui m'a mis même? Non, qui est sentiment ça depuis ah, faut que c'est maudit, dire, mon dit, matin même, comment on fait, matin, eh bien, ou d'entendre croyez ciel, et tout mal ou fait, ou, comment c'est depuis le début de depuis là, tout là, mon ou, ou mette de l'eau dans ciel, de moun tapis, li mette plusieurs en oui, Matin ba matin ah son levant c'est dégagé ba konnen moun ou mette dans k'ap midi soir ou met ton ponya c'est dégagé oui pour aller le pardon c'est dégagé oui à lui alléluia est-ce sur le sur mais sur whatsapp côté lié c'est dégagé parce que c'est où qui cosa pleurer comme ça au piquel, à Green Power là, il n'y a pas force pour le supporter. Parole la secouan donne. Parole la blesser l'esprit. Parole la blesser nommi. Chaque temps, son vieux parole là. Ça fait de l'autre Li Il coupe adoration. Li coupe consécration. Parce qu'elle va penser. Si c'est un tel qui t'a fait le vrai Bah l'a fait le mal. des gens qui chitent. Et sous tu as fait le chitent, il y a fait pour lancer la ferme. C'est dégagé. Ou prendre aller un tel, mais n'est-ce pas? Vous pouvez dégager tel, mais n'est-ce Vous conscience à la de vous-même, vous l'église. Vous pouvez le parce que dans ciel, dans non pas de dans la médip, les vous la donne, Aïe, aïe, la médip, vous pouvez la donne. Et quel que soit mon. monde, pas droite Alléluia. Ou pas capacé. Parce que la Parce dit gens. Elle a mis des gens. Elle a mis des gens. Elle a pièce des gens. Elle a mis des gens. a mis des droit pour a clair des gens. propre a mis des gens. Elle a mis des a mis des gens. Elle des gens. Elle Elle a mis des gens. Elle Vous mis Mbakone, est-ce que c'est Jérémy Lié, dégage avec lui? Mbakone, est-ce que les, les, les Iwa, dégage l'obri avec lui? Est-ce que les l'arrache est-ce que c'est Okaï est-ce que le Jacmel, est-ce que l'on est-ce que l'on est-ce que l'on central? Alléluia, Ba Ati Bonit, Oa Alléluia, département du Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, côté à Saint-Domingue, États unis en France, Canada dégageau à chercher tel menel vini c'est une autre à chercher tel menel vini bah on qui est mon connaît très bien c'est ce qui fait frère qui te l'église c'est ce qui fait mariou qui te l'église ou qu'elle maman chercher maman lougaou dégageau à chercher menel vini Alléluia Alléluia, soune ou enne qui méchant dans l'église avec Bible men manjeu, avem ben la mange ou avec la dévore la prenne verset même pour le cadre la prend la Bible de Genèse à l'Apocalypse pour montrer le genoua pour le Pour ou le gen pour le crucifier, ou ça vous donne faiblesse si nous à la bataille, faut que ça y'a traité d'abord, allez chercher pasteur que allez chercher prédicateur, allez chercher l'autre l'attire, mène Alléluia, alléluia. Parce que son bataille, son guerrier, amen, amen, amen. Quatrièmement, il dit le manque de pardon salit votre esprit et votre âme. Matin, le bâcheois va donner. l'esprit vous souiller. Dans mon souillet, dans l'esprit, on pense seulement pour faire mon méchanceté. Où chaque temps, ouais, la progresser en dongo à médecine, parce qu'on ouais, est des saints, pourquoi accomplir? Même Rémi David, qui dit dans Somme 140, le verset 9, il dit Seigneur, n'accomplis pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets, de peur qu'il ne s'en glorifie. Je ne mourrai pas, je rirai et je raconterai les sœurs de l'éternel, n'avouerai dit s'attendait avec tout mon, qui te pensé, parce que as mis la fleur t'a mourir? Nous, nous disons, il est vivant, il ne mourra pas, il vivra et il racontera. Aïe aïe aïe, maintenant a demandé pardon Amen, Amen, pour secteur protestant, vous comprenez ça, nous réclamons grâce, pour protestant Amen, Amen, pour secteur protestant que Jésus-Christ nos grâce, parce que Amen la fleur grâce pour nous parce qu'elle conscient, que l'esprit nous sale, nous sommes sale parole, vous voulez c'est vrai, parce que tout corps est plé, tout conseil est plé de depuis alcool, Souper, parce que là, sous plaie, elle boulets les boule, elle boule, elle la boule, la, la boule la, la de grâce elle boule, elle boule, elle boule, elle boule, qui t'a elle boule, elle boule, elle pour elle boule, elle boule, pour éliminer, yo, Alléluia, Mathéon, Alléluia, à secteur, ou mettez Baptiste, ou mettez code de Christ, ou mettez Wesleyan, ou mettez Adventiste. les très loin de Jorah, pour que papa, nous, les pardons donnent, les de dans Christ, la mande. Ouais. Alléluia. Amen, amen, amen, amen, amen. Il ne mourra pas. Il ira. Il racontera. Oui, la demande de grâce, c'est grâce minister de la demande au ministère des cultes. Alléluia, la demande de grâce au ministère de culte, la demande de grâce au ministère des cultes, la demande de grâce pour eux. Et parce que les pour eux non, je non, non, pas comprendre pas vérité e la vérité, non, ne non, pas la vérité, parce que parce que quand elle couche, elle supporte votre -il -il, La demande de grâce pour nous. Elle ne peut pas les perdu. Elle ne Alléluia. C'est grâce la demande. C'est grâce la demande. Alléluia, Amen, amen, amen. La demande de grâce pour tout le secteur. médiatique là. Alléluia. Qui te copie, qui te fabriqué. Pour t'éliminer, La demande. Sans question, Père, pardonne-le, car il ne s'en pas. Yeah. Et parce que ou dans l'obscurité, alléluia, il y a c'est bon, moun dieu est oui, bénédiction pour eux, grâce pour eux, alléluia, qu'il n'y a qu'à le chercher dans source, il vérité, yo pas, vous voyez, il y a le chercher, il y, y, y, y faire recherche, il dit, bon, ça le fait là, mais pas encore. La plus de monde. Mais on a mal fait les choses. Oh, bénédiction pour eux. Bénédiction pour eux. Alléluia. Nous, dans le pays d'Haïti, il y a nous des bons journalistes qui bénédiction pour eux. Alléluia. Mais toute l'autre, Amen, Amen, qui prend nos apports là, on faire la puis on fait, fait vieux, nous on demandons. Alléluia. Aïe aïe aïe, n'a pas demandé grâce, n'a pas grâce pour eux, n'a pas demandé grâce pour eux, pour tout nègre qui n'a pas maçonnerie, alléluia, qui pensait, parce Amel, qu'on liandon lié un don chat de feu, Li un don chat de feu. Degré, les traversés. Amen, amen. Un troisième degré. Et un milieu de gré, les demandé. grâce pour eux. Ils grâce pour tout secteur. Ils ont et Parce que les fermé. Ils a vu là. Ils converti. levé mais mains. Ils ont Alléluia. Amen, amen, amen. Matin là. Alléluia. Tout secteur. Alléluia, dans pays d'Haïti, qui a financé, amen, amen, des sommes, des victimes. Alléluia, sauvage, n'a pas demandé grâce. Alléluia, n'a pas demandé grâce pour victimes, n'a pas demandé grâce, Alléluia, pour Iso. Alléluia, n'a pas demandé grâce pour Tila Pli, n'a pas demandé grâce pour là, n'a pas demandé grâce. Barbecue n'a pas demandé grâce pour fiter l'homme en nous crier. C'est un ennemi qui a fait cela N'a pas demandé grâce pour Pour macaque, c'est vous nous y N'a pas demandé grâce pour l'envoi d'un jours N'a pas demandé Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia Si Gabriel n'a pas demandé grâce pour bas basse cachée d'y n'a demandé, grâce pour y'a, qu'on l'a vu là quand même, devient pas un homme, y'a, pas Jésus-Christ, n'a demandé, toi, s'en couler, le pas pays, toi, moun mourir, messieurs, et pas des crimes, il y a dans le pays d'Haïti, et pas des mouns qui ont souffri, depuis, avant, l'indépendance, à nos jours, amen, amen, gouvernement, passé, présent, n'a demandé, Levez-moi les mains à nous crie en nous alléche en nous allé chez nous crie en nous S'en couler dans le pays d'Haïti. Amen, amen. Pour les gens, les un les gens, crie Monsieur, et pas de débat qui a fait non, le Jésus-Christ a tant de justes qui a crié grâce pour nous. Nous connaissons dans le texte ça, quand le juste écrit l'éternel et le délivre, on a crié grâce, on a crié grâce, on crie crié grâce, on a crié grâce. Matthieu, pas de la vie de vengeance. Pas de la vie, de la vengeance. Pas de progrès, dans la vengeance. Pas de développement, la vengeance. Pas de croissance, c'est la vengeance. La vengeance engendre que la vengeance. Matéa, en nous unions nous ensemble, notre esprit de pardon. Alléluia. En Nous ensemble, notre esprit de pardon. Notre Jésus est fidèle. Il a des capacités. L'Église de a imploré pardon. Depuis un an, en nous commençant, pour dire frère tel, sainte tel, nous bagage des sous quand même contre nous-mêmes. Maintenant, en conscience, pour me confesser à vous. Parce que si je ne le ciel, je comme ça. Bien aimé, le ciel est une réalité. L'enfer est une réalité. La division est au profit de l'ennemi. Alléluia. Si nous voulons, on l'Église qui forte. Si nous voulons, on l'Église de grâce et de flamme. Il nous faut apprendre à pardonner. Si Haïti, les Haïtiens, autant de fois qu'on divise, c'est autant de fois, c'est à l'extérieur, c'est leur pays, qui a continué faire fortune sous nous-mêmes, nous sommes peuple qui fort, nous sommes capables à nous tous regard regardons vers Jésus-Christ, il est le chef de chef, des grâces dans lui-même, à nous apprendre à pardonner nous sommes les frères Nous vivre sous le même territoire nous sommes les mêmes nationalités, même les que, alléluia, quoi sont différentes, alléluia, Des façons oui, pour nous yons, qu'on aime l'autre pour m avancer, rappelez-moi après 12 janvier, tout aïe s'est d'abdi, alléluia, et après le Jésus, après le Séisme, on l'a comme ça, rappelez-moi, quand j'ai 14, qui j'ai qu'àïe s'était unie, puis j'ai été récevant longtemps, sans mille gouttes, l'argent, tout quartier te nettoyé, tout quartier était propre, pas de fatra, tout le monde pétrir, alléluia, j'ai aimé, j'ai rêvé, j'ai quitté comme ça, mais j'ai cru que Jésus qui bagaille alléluia pour faire dans le pays d'Haïti alléluia dans telle situation si l'homme parler si l'homme pas capable Simon hier et si sage pas capable Aïe aïe aïe, et qu'on ça, au point où nous sommes parvenus, marchant de même pas, gardez foi là, gardez sol là, nous devons nous pour l'éternité venir, gardez l'Isano, nous devons nous pour l'éternité venir, gardez le deuxième si, monde, dis nous devons nous pour l'éternité venir, en troisième monde, nous devons nous pour l'éternité venir, nous la même quand suivre nous, toutes côtés dans le monde, que Jésus bénisse l'Église là, que Jésus fait la grâce. Declarar o caguerçam de pardão por l'église. Que bon que a dia ela. Alê joenino, avoué, ou o avoué, ou avoué, o Alléluia. Que bon de bénino, que la le pardon, une âme efficace pour le combat spirituel. Que le bénisse.